Alors aujourd'hui, euh, c'est un petit peu particulier. On va essayer de faire ça à deux avec euh, bah, du coup Sylvain de Caluire, qui était volontaire. Donc là, c'est la suite de la dernière fois. Euh, là où ça va être un petit peu plus particulier, ça veut dire que ça va être un peu moins fluide euh, dans le sens où Sylvain a travaillé du coup, a été jusqu'aux étapes du dernier euh, webinaire. Et euh, là, l'objectif, c'est quand même de regarder un petit peu bah, par rapport à là où il est, euh, voire bloqué, comment on peut encore améliorer euh, le système. Alors, du coup, donc ça, c'est le, le site actuel de, de Calibre Cuire. Donc, à partir de l'administration, je vais pouvoir voir qu'il a créé un profil alors, du coup, on ne le voit plus parce qu'il a tout renommé euh, ici. Donc, le profil accueil 2020 M. Je regarde hein, si c'est bien celui-là. Oui, c'est celui-là. Donc, il a une page d'accueil. Donc, il a même déjà créé euh, les autres pages. Donc, si on va voir ce qu'il a fait, on va arriver sur cette page-là, d'accord, qui est assez euh, il garde la même identité visuelle que le... Que le site actuel, oh, tu as encore bougé des trucs Sylvain, depuis hier euh, oui, il y a par exemple l'agenda j'ai fait un ticket, tout a disparu alors que sur l'ancien site, comme tu as peut-être vu il y a toujours les événements il est impossible de les faire euh, apparaître d'accord j'ai oublié quelque chose mais je ne sais pas quoi il ouais, y a eu une mise à jour hier aussi ouais, je ne sais pas si c'est lié à ça ok, bon bah, du coup on va regarder euh, donc ça c'est où on est euh, Sylvain aujourd'hui et du coup par rapport euh, aux petites présentations, il m'avait partagé un Google document. Donc ça, je pense qu'il est déjà arrivé à faire ça. Et l'objectif, c'était d'arriver. Alors ça, c'était l'ancien. Enfin non, c'était euh, on va dire une étape intermédiaire. Je crois qu'il y avait plus d'explications sur l'autre. Euh... Ouais, je l'ai aussi. votre image. Voilà. Donc là, avec. Euh, euh... Alors, du coup, il y a, il y a des choses que tu as résolues. Ouais, ouais, ouais. Il y a des choses sur lesquelles, en fait, il y a encore deux, trois petits ajustements à faire. Hop, le pied de page et tout. Ben, il n'y a pas grand-chose à voir, en fait. Tu as, as presque fini. Oui, après, je suis parti sur d'autres choses, notamment, c'est ce qu'on disait sur l'affichage des notices. J'ai des collègues à qui j'ai montré tout ça et ben, ils arrivent avec leur, leur demande. D'accord. J'en ai des nouvelles. Et bah ben, du coup, il nous reste 55 minutes pour voir un tout, tout ça. Ok. Alors, du coup, pour le moment, j'imagine que tu as tout écrit dans l'éditeur CSS ici. Ouais, j'ai fait quelques... Allons, quelques CSS que j'appelle. D'accord. En plus, dans le thème. Ouais. Donc là, on a l'éditeur CSS. Et ici, tu as des CSS qui sont stockés euh, sur les, dans le. Oui, oui, oui, dans le thème. Je Alors, tu les appelles ah, pas. Non, pardon, plan. je les ai mis dans les. C'est des classes. Ah oui, tu as rajouté des classes ici, oui, je les ai vues. Menu blanc, pas de carte, police 16, fonds agenda, menu vert, menu bleu, fond gris. OK. Euh... Petite précision, parce que du coup, je n'ai pas du tout insisté là-dessus euh, la semaine dernière. Quand vous écrivez dans l'éditeur CSS, on ne peut que vous encourager à faire des sauvegardes de ce que vous écrivez là-dedans. On ne sait jamais ce qui peut arriver, le fichier peut être détruit, une mise à jour qui ne se passe pas ou quelque chose comme ça. Donc en fait, faut vraiment, une fois que vous avez fini vos modifications, il faut vraiment les enregistrer quelque part sur votre machine ou ailleurs. Ok. Ah non, il ne veut pas se déplacer lui. Bon, tant pis, on va dire que je le vois. Donc, je crois qu'il y avait déjà le bouton de connexion que tu veux coller tout en haut. Et c'est pareil oui. pour. Euh, de la même pour façon, les... petits... ouais, peut-être petite rubrique d'aide. D'accord. Alors, du coup, comme je ne vois rien ici, je vais essayer de configurer voir si on peut le configurer avec les clés, ça. Donc, la boîte d'administration, la boîte menu. Et dans les styles, est-ce que tu n'aurais pas un fond transparent Afficher le titre. Pas besoin de titre. Alors déjà, ça les a remontés, tu vois. Ah oui, parce que le titre, en fait, n'apparaît pas, mais il tient de la place quand même. Bah, il n'apparaît pas, mais il tient de la place, oui. Et du coup, okay. quand tu es, es sur ta configuration de page, ici, tu as menu et boîte d'authentification qui sont l'un à côté de l'autre, parce que j'imagine que tu leur as mis euh, euh, en adaptabilité. Il fait deux et l'autre, il doit faire… Euh, euh, 2 pour aller à 12, il doit faire 10. Oui, c'est ça. Et puis en fait, j'ai les mis en fond transparent. Très bien. Alors, du coup, ils se sont rapprochés du haut, mais en fait, tu vois, il y a encore un petit. Oui. Alors je l'avais réglé à Deauville, je ne sais plus exactement. sont transparent justifie content end. Ce que tu peux faire, JC, c'est que tu descends dans le dans les éléments jusqu'à ce que tu trouves celui qui n'a pas un padding ou une marge. Ouais, mais du coup, tu vois, je passe de l'un à l'autre. Ouais, mais c'est peut-être dans le drop-down, en fait, que tu vas t'en apercevoir. Ouais, mais là, du coup, tu vois, je suis dans le menu du dessous et j'ai pas de padding. En fait, ce truc-là, il est placé d'office. Euh, moi, je pensais plutôt, tu sais, dans les, les flex et les trucs comme ça, que ça pose ce genre de, de souci. les displays flex ça après question, il y a, ouais il y a la, la méthode de Dole qui arrive c'est qu'est-ce que c'est les flex Euh, bah, c'est une bonne question. En fait, quand tu mets du display, tu peux faire bloc pour que les choses se mettent les unes derrière les autres. Euh, tu as inline pour que ça se mette les uns à côté des autres. En fait, quand tu mets différents blocs, en fait, on va dire, tu as trois blocs sur une même page. Si tu les mets en display bloc, ils vont se mettre les uns en dessous des autres. Et display inline, les uns à côté des autres. Inline-bloc, c'est pour qu'ils passent les uns en dessous des autres s'ils dépassent la ligne. Et flex, c'est des trucs assez récents en CSS, qui sont plutôt orientés responsive. Moi, à mon niveau, je, je, je commence à les utiliser, d'accord. mais euh, du coup, je ne le parle pas couramment. Du coup, Pour expliquer exactement ce que ça fait, euh, je sais que ça fait plein de trucs. Euh... Donc, donc là, ce qui se passe, ici, c'est qu'en fait, tu as, as du padding sur la barre de navigation à gauche, là, sur le premier menu. Ah, sur le premier Oui, c'est ça. Pour toi, j'avais regardé dans les styles. Euh, en fait, c'est du padding qui vient d'office euh, sur la classe navbar. C'est Bootstrap qui met ça. Voilà, yeah. il voilà. est Et là, en fait, vous avez euh, le point navbar qui se prend en padding de 8. Et c'est répercuté automatiquement sur la boîte à droite en fait pour qu'il y ait un, un effet d'alignement en fait. Eh ben exactement comme tout à l'heure quand il y avait le titre de la, ça. Du, de la boîte. Quoi. Ça avait... Donc comme sur une sur après, une après, ligne, en fait, les contenus s'alignent. S'il euh, y en a un qui a plus de padding l'un à l'autre, en fait, ça va s'aligner tout seul. Que, comme ça, graphiquement, même s'il y a une, un espace qu'on ne veut pas, bon, au moins, ça évite de décaler visuellement les effets. Euh, sur l'axe vertical. D'accord. Du coup, on pourrait faire un truc dans ce style. On pourrait dire que dans le header... Alors, tu peux enlever le navbar expand. Point. Attends. Boîte. Voilà. C'est le, le calque que tu veux que j'enlève Ouais, le... le Navbar expand, oui. bar. Et du coup, je mets un padding. Zéro. Et du coup, effectivement, ça a bien tout collé. Alors, c'est -ce que... ah, bien, tu as trié les choses. J'ai commencé à essayer parce que tu en accumules, mais après... Bon, et en dernier, les trucs, qui ne marchent pas. <rire> Moi, je vais t'en créer un bannière. Mm -hmm. Hop. Si je rafraîchis, c'est bien quand on n'a plus besoin de mettre portantes partout. Ok. Alors du coup, je reprends ton image. Alors décalage en bas à droite, bordure basse noire, fond logo vert, largeur réduite. Bon, ça c'est fait. Il y a juste la bordure basse noire que j'arrive à faire avec le avec le petit module de Firefox, mais vu que c'est des divs dans des divs, en fait, je pense que je ne vise pas au bon endroit, et du coup, c'est. Et surtout, Alors... il y a un no border en ah. caractéristique important, et j'arrive pas à, à l'enlever. Ouais, parce que du coup, le no border important. Il s'applique à tout. Ah, attends, je ne vois, vois plus ma clé. Non plus. Donc configuration de la page, en fait, c'est que dans la boîte de recherche, il y a un style no border. Oui. Donc si je l'enlève déjà, il va, il va peut-être t'en remettre un peu trop. Oui. Oh. Ouais. Tu, tu vois, il, il en a mis. Voilà. Te... J'ai ce que je veux, mais j'ai pas. ouais bah du coup c'est toujours alors l'histoire des de, de, de importantes du coup je vais je vais reconfigurer le truc je vais dire no border et je vais voir si sur le input en dessous donc sur le champ de, de recherche je peux forcer la bordure mm -hmm. Hop. Donc là, on est input type search. Donc, en fait, on a déjà toutes ces classes là. Toi, tu as écrit form control. D'accord, tac, tac. Alors, du coup, si dans celui là, je lui dis que je veux border-bottom un px solide tu as mis alors on va mettre black et du coup si je mets important. Okay. voilà ok et du coup c'est quoi l'auteur recherchant widget button ah ouais du coup je veux que le input donc je vais je vais corriger je vais nettoyer euh, le collant donc, dans l'éditeur css je mets ça dans bannière aussi du coup, j'enlève cette partie-là. Comme ça, je j'ai pas souligné la loupe et le, la gomme. Et du coup, je veux ça seulement. Attends, je vais appuyer sur la gomme pour voir ce que ça fait quand on en normal. Ah oui, ça c'est considéré comme un bouton. Bah Du coup, je laisse les deux alors euh, Non, tu peux juste… toi, il est spécialisé celui-là par une classe euh, Asfacet. Donc, tu peux être restreint d'un facet et du coup, peut-être la gomme, puisque la gomme vient se placer euh, ah, attends, entre, coup, entre Je input vais refaire une, euh, une recherche. Voilà ça j'ai tout Attends hop Bah du coup, j'ai meilleur temps de faire tout et d'enlever juste pour la loupe alors ça marche aussi ouais. si tu as une euh, je crois que c'est un, un input alors. Et du coup, je veux juste lui. Et du coup, si je lui dis border bottom non. Ouais, ça marche. Pas besoin de ça. Ok, je rafraîchis pour voir si ça a tout fonctionné. Ok, tac-tac, on est bon. Changement d'icône, ça, tu l'as fait. Changement de police à première vue, tu as sûr. réussi. Décalage en euh, bas. Ajout barre verticale, début et fin. En fait, c'est ce fond bizarre, sauf que euh, sur le site de la ville de Caluire, en fait, ce fond-là s'affiche sur toute la largeur de l'écran. Je ne sais pas comment faire. À... Ben, ce n'est pas, pas grave. Tu, tu, veux le, tu parles de quel fond Alors pardon, c'est dans le c'est dans actu, euh, oui, Actualité qui est un petit peu plus, qui tombe en bas. L'actu en plus, je crois. Euh, attends, on descend toujours. Ah, Agenda. Voilà. Agenda, pardon. Agenda. Ils sont d'accord, tu vois, ils n'ont pas de <rire> oui. non euh, Alors du coup, euh, alors là, du coup, tu vois, c'est typiquement lié à la largeur du site. Donc là, je vois que tu y as touché un peu hier, donc configuration du thème. Dans l'adaptabilité, tu as dit que le site, il faisait… Donc, le maximum. sur Le, le maximum, machin, en... et 10 et 9 à partir de là. Donc là, faudrait il faudrait qu'il soit 12 tout le temps. Euh, bah, si, tu, si tu regardes le site de la ville, toujours pareil, il y a toujours une marge. Ouais. J'imagine que sur des très grands écrans, ça ne s'affiche ouais. pas en plein. Ouais, ouais mais du coup, il faut bien que tu lui dises, en fait, mon site, il fait 12, et après, en fait, il y a certains blocs, tu pourras dire, bah non, celui-là, il fait que 10. D'accord. Du coup, par exemple, juste le, le, le bandeau, tu pourras dire, bah non, il fait... Ah, Là, si, du coup, je remets tout à 12. Okay. Je remets tout à 12, tac, tac. Ça, c'est quoi, largeur À partir de... Ah donc... Tu étais remis à 12 pour les grands... Ah jeux. oui, je pense que je suis pas descendu tout le temps. D'accord. Donc là, je remets à 12 tout le temps. Donc effectivement, le, le, le site, il va toucher les bords dans tous les cas de figure. Non, il n'a pas voulu. Si, il a bien voulu. Alors maintenant... Du coup, c'est dans la configuration de la page. Je pense que je suis allé voir dans les blocs où j'ai limité la largeur. Alors, ici, du coup, pour toute la bannière, plutôt que de le faire boîte par boîte, je vais pouvoir le définir pour toute la bannière. Donc, Jacques, qu'est-ce que tu as fait D'accord, tac, tac. Ah oui. 12. Du coup, tu n'es pas obligé de répéter 12 tout le temps. Ouais, en fait, tu peux okay. mettre 12, auto, auto, auto, jusqu'à ce que tu changes. Et du coup, effectivement, tu as dit qu'à partir de 1200 pixels, la bannière ne faisait plus que 11. Mmh. Donc ça, pourquoi pas Et maintenant, vu que tu veux que cette petite boîte, qui est la première de la, de la division principale, Mmh. vu que cette petite boîte, tu veux qu'elle fasse 100 ça veut dire que tu es obligé de dire que ta division euh, euh, 2, en adaptabilité, elle fait 12 sur 12. Tu n'as pas le choix. Alors, s'il y a une astuce euh, qui est utilisée d'ailleurs dans un autre thème, c'est qu'en fait, il y a deux autres colonnes qui sont disponibles. Donc, si vous voulez faire un effet cintré sur l'ensemble du site euh, mais uniquement certaines boîtes euh, qui prennent tout, tout le temps toute la largeur vous pouvez à ce moment là déplacer cette boîte dans une division et la division en question vous la faites elle pleine largeur ouais, ouais alors du coup ça je n'ai jamais trop fait parce que je trouve que du coup c'est bancal comme, comme logique enfin dans, pour alors, moi alors tu l'as sur le quand tu pars du thème euh, comment ça s'appelle Terre du milieu, c'est le démonter comme ça. Donc je pourrais par exemple déplacer ma boîte agenda dans ma division 1. La division 1, la laisser en 12 largeur, et la division 2, la mettre euh, comme tu veux. Alors là, fais gaffe, la visibilité, tu vois, tu es, es invisible. Comment Il faut au moins que tu coches l'index. D'accord. bah Du coup, ça n'a pas changé. Ah, du coup, et maintenant, il y a la boîte Agenda. ou où... Non, ça a pas l'air d'avoir fonctionné. Bah après, tu peux regarder d'où vient le padding. Toi, il y a ah du non, mais si. Donc là, ça, c'est la division principale. Non, mais attends, il ne l'a pas déplacé, en fait. Ah oui, tu peut-être pas dedans, hein. Ah ouais puis du coup je suis dans, je suis en recherche ça y est okay. ouais alors c'est une solution. Et effectivement, du coup, l'intérêt, c'est que tu n'as pas besoin de dire à, tout, à chacune de tes boîtes après qu'elles font que plus que 11. Mm -hmm. Ouais, c'est pas mal. Euh... OK. Alors, du coup, puisque je viens de le voir, il euh, y a un petit truc qui fait que quand tu fais une recherche, du coup, il a gardé toutes tes boîtes visibles. Et en fait, ton résultat de recherche, il vient seulement après. Mm -hmm. Alors ça, c'est quand tu es en configuration de la page, pareil. Donc, on va dire que là, c'est la division 2 parce que là, j'ai ma division 1 qui disparaît bien. Dans ma division 2, en visibilité, en fait, il me demande en fait, quand c'est que cette chose, elle est visible. Du coup... Je veux que ça soit visible dans index. Index, en fait, c'est quand tu es sur une page euh, type tiens, index profil euh, underscore 1, en fait, quand tu es sur une page mm -hmm. multi boîte. Donc, ça, c'est bien ce qu'on veut. Par contre, je ne veux pas que ça soit visible en résultat de recherche. Je ne veux pas que ça soit visible en espace abonné, ni en article, ni en avis, ni en authentification. D'accord. Je, je crois que j'avais essayé de recocher tout ça euh, ce matin en désespoir de cause pour ne pas, euh, parce que je ne voyais pas à réapparaître euh, les... Dans les actualités. Ouais, ton, ton agenda. Pardon, l'agenda, j'y arriverai pas. Euh, alors, du coup, maintenant, là, là, on fait du debug. Portail actualité, portail actualité. Donc, tu as bien trois articles. Média, carousel, trié par date de début d'événement. Mmh. J'ai réessayé de faire une copie d'un article que j'aurais voulu voir pour le rajouter. J'ai changé un petit peu les dates, histoire de réenregistrer. Ça n'apparaît quand même pas. Ok, alors, du coup, on va regarder dans les articles. Donc, ils sont genre ah, Portail, oui. Actualité. Oula, pff, comment je vais le Non, non, non, tu peux les trier. Ah, mais tu as le workflow d'activer aussi, toi euh, Je pense, oui. s'inscrire rapidement s'inscrire ah. ah tu les trie par titre ou faites tri par date de mise à jour ouais c'est mieux ça ah donc tu les as quand même touchés ah oui, oui, oui, bien sûr. Euh, voilà. Inscrire rapidement. Ok, donc ils, là, ils sont cochés, ils sont visibles. Moi, ce que je pense... Eh ben non, je pense pas. Du 27 avril. Ils sont validés. Okay. Euh, ils ont disparu sans que tu fasses rien, c'est pas... Oh, j'ai certainement fait quelque chose, <rire> mais je ne sais pas quoi. Alors, du coup, on va essayer euh, un autre truc. Euh, du coup, toi, tu avais fait euh, carrousel à plusieurs colonnes. Oui. Carrousel à plusieurs colonnes. Ah ouais, non, mais tu vois, rien que là, il ne met aucun agenda, donc il y a bien il y a bien un souci ouais. normalement c'était juste cocher actualité et puis ça allait chercher justement ceux qui étaient euh, directifs toi tu n'avais mis que média mm -hmm. bon bah celui-là on ne pourra pas à mon avis un petit, euh, un petit bug et du coup comment tu fais ton fond gris euh, machin, fond agenda ouais. dans le thème je ne veux pas afficher le titre ah si tu avais mis l'agenda il est 15h30 merci Géraldine bon, j'en je... profite pour te dire qu'il y a des gens qui posent des questions sur le chat ah du coup ça veut dire Sylvain il regarde pas si regarde si pas. si je t'étais en plein euh... oula ça, ça s'accumule d'ailleurs bon du coup, avait... du coup sur l'agenda on va laisser de côté parce que je pense qu'il y a vraiment un bug on va bon. regarder sur d'autres sites s'il n'y a pas ce... Ce, ce genre de truc. Euh, parce que, sur, en fait, sur le... Ouais, ok, bon on va aller sur les questions. Alors, euh, dans le désordre, il y avait... Euh, sur les divisions, tu étais peut-être allé un petit peu vite. Il y a qui voulait revenir dessus. Et en restant sur la page d'accueil, c'est comment euh, changer les menus de la boîte euh, menu principal. Alors, c'est deux questions vachement oui, différentes. Oui. On va faire le plus simple. Du coup, le changement de menu, en fait, je, bah, ça, si vous avez l'habitude de changer les menus dans votre interface actuelle, il y a deux solutions. En fait, ici, il change à partir d'ici, en fait, comme, comme aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire, vous avez le menu sandwich qui vous permet de dire bah, je veux choisir qu quelles sont mes entrées de menu et qu'est-ce que ça fait. Enfin, fait, qu'est-ce que. Est-ce que c'est un lien vers une sélection d'articles Est-ce que c'est un sous-menu, un lien vers un site externe ou un lien vers un profil ou une page Après, effectivement, la, la liste est toujours longue alors qu'on n'en utilise pas tant que ça, ici. Et Une fois que j'ai choisi mes modules, et ben du coup, pour chacun, on peut aller les éditer ici en mettant le texte. Voilà, là, Sylvain, il a mis euh, lien vers un site et du coup, il a mis en dur... Euh l'adresse web mais en fait on aurait pu mettre un lien vers un vers un, un site euh, lien vers une page quoi parce que là l'inconvénient c'est qu'en plus ça n'a pas fait attention ça veut dire que à force de naviguer dans le menu si tout ouvre dans des nouvelles onglets en fait à la fin de la navigation le, le lecteur il a 50 onglets Oui, hein. ouais, c'est marrant parce que ça ne s'ouvre pas dans un nouvel onglet pas tous, parce que tu en as certains que tu as attaqué. Oui, ouais, pas fait attention, mais je vais corriger, effectivement. Alors, j'ai peut-être une piste pour l'agenda, hein, c'est qu'il y a un filtre sur la bibliothèque dans le profil. Ah, ah, ah. Bah, je pense que… Ah ouais, mais… Administration, public, filtrage de contenu. Oui, surtout qu'il en a pas besoin de filtrage de contenu… Euh... résolu c'était ça Ah, bravo merci gislain bon donc j'explique ce qui s'est passé c'est qu'effectivement il y a un moment sylvain tu as dû dire en fait ici à cet endroit là filtrer sur la bibliothèque de bernard mm -hmm. pivot si tu fais ça ça veut dire que tu filtres oui, sur, des ar articles. Ouais, sur des ouais, articles ouais. qui sont uniquement qui sont uniquement dans ce dossier là donc, vu qu'à Caluire, vous êtes. Euh, oui, on est un petit peu là, au un petit départ. Le portail. Hein. Voilà. Mmh. OK. Alors, il y, y a quand même un souci hein, au niveau du, de la sélection. C'est-à-dire que quand on est dans le, le paramétrage de la boîte, qu'on puisse voir justement les articles, ça porte à confusion. Donc, euh, ça, ce n'est pas terrible. C'est-à-dire que tu as pu, quand tu as configuré ta boîte, sélectionner euh, les, trois, les trois articles que tu voulais, alors qu'en fait, on aurait dû prendre en compte il y avait du filtrage donc tu n'aurais mmh. pas pu les sélectionner ou tu aurais pu uniquement voir enfin euh, tu aurais dû uniquement voir ce qui était euh, disponible euh, filtre effectué quoi ouais c'est bon, pas, pas un bug hein. je pense c'est un, un manque fonctionnel voilà fonctionnellement ça il y a de l'amélioration à faire sur euh, la sélection euh, du coup si je reviens sur les, les divisions alors du coup, encore une fois, moi, je ne suis pas ultra à l'aise avec ça. Mais euh, donc là, effectivement, on a, on a triché pour, pour, pour mettre euh, euh, la boîte agenda dans la division 1. Euh, là où je l'ai vu utiliser, qui me paraissait avoir le plus de sens, euh, je crois que c'est Mélanie de Valence qui avait utilisé ça en disant, bah, du coup, ma division 1, ici, elle avait mis une boîte article genre. Euh, euh, en savoir plus ou un peu un truc pour les, comme les, les chargements de jeux vidéo avec un article qui pointe sur un dossier enfin qui affiche un article de manière aléatoire sur un dossier « Le saviez-vous » Et du coup, elle l'avait mis visible, non pas dans l'index, mais uniquement dans l'espace abonné. C'est-à-dire qu'on allait sur notre espace lecteur et du coup, il y avait la division 1 qui se mettait soit tout en haut, soit, si, elle, si on avait dit qu'elle faisait tout, soit sur le côté, si on définit qu'elle ne fait que 3 sur 12 avec cet article en fait, euh, qui se charge de manière aléatoire euh, en fait quand je suis sur l'espace lecteur ça peut servir à ça j'y pensais aussi pour pouvoir mettre par exemple le menu d'aide, il aurait pu rester en permanence à gauche ou à droite et être visible sur toutes les pages c'est ça tu aurais pu euh, effectivement le, euh, garder la division 1 alors du coup on revient un petit peu sur le fonctionnement de bokeh actuellement, ça veut dire en fait euh, euh, on, revient sur le... ah merde, attends, hop. on revient sur le fonctionnement en, en colonne. Mais effectivement, on peut, on peut très bien mmh. imaginer en fait, ce fonctionnement. C'est que cette division 1, elle est visible tout le temps. Elle ne fait que 1 sur 12, donc elle ne prend pas beaucoup de place. Et puis, tu peux coller effectivement un menu de navigation mmh. ou euh, des petites icônes dedans. pour. Euh... Je vois une autre question. Euh, et effectivement moi aussi j'ai eu un petit peu de mal c'était pour mettre le logo de la médiathèque donc euh, Géraldine Nahu qui dit je n'arrive pas à mettre en transparence le logo de la médiathèque euh, alors il y a deux choses déjà en il a, fait euh, il y a un format d'image Alors, déjà il faut le format PNG euh, qui gère c'est le seul format d'image qui gère la transparence il y a le GIF et je crois que de, de, de, c'est de moins bonne qualité. Alors, elle, elle répond, c'est déjà en PNG pour euh, son image. Donc, c'est ça. Et euh, du coup, euh, je pense que tu as triché en rajoutant un style fond transparent. Voilà. Voilà. Tu as, as créé une classe qui s'appelle fond transparent. Et dans la CSS, tu as dit que euh, dans l'éditeur CSS… Euh, la boîte qui contient l'image a un fond transparent tu as dû écrire quelque part euh, fond transparent euh, égale euh, ça l Image de euh, fond ouais, alors où est-ce que c'est aucune couleur de fond, ah, fond transparent voilà en fait c'est que alors je, je pense que c'est hérité du, du thème musclé oui, Sophie de Molin qui dit il y a un background blanc de base et effectivement c'est pour ça que ça me rendait fou et ouais. je me suis dit, ah oui, il faut enlever le blanc et mettre du transparent c'est ça, et je pense que c'était hérité du thème musclé qu'il y a un background hum. blanc derrière toutes les boîtes ça veut dire qu'à chaque fois que tu, tu crées une boîte par défaut, il y a un background blanc ah, on... euh, bah je pense... okay. des collègues demandent si on peut revoir la ligne CSS mais c'est pareil, Moi je... il n'y a pas de souci pour l'afficher enfin, il n'y a pas grand chose dedans mais si ça peut consoler certains collègues, je me suis acharné un moment là-dessus. Alors, fond transparent. Bah, de toute façon, on va faire comme la dernière fois. Je vais, je vais la mettre sur le guide de la mmh. feuille de style. Après, Donc, il n'y a pas besoin de le me mettre en RGBA, on peut marquer transparent directement. Ouais, tu as, as le droit d'écrire transparent ouais. euh, à, à la main. Parce que là, tu as mis 256, tu as mis en blanc avec une opacité à zéro. Voilà, c'est ça. Ce qui revient au même. Et en fait, normalement, c'est 255. Bon. Oui, non, ben oui, moi, 255. Ça fait, ça, fait, ça fait la même chose. Du coup, pour les prochains, je mettrai une classe front transparent d'office disponible. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est bien. Mais effectivement, je peux très bien écrire comme ça, transparent plus simple. <rire> Hop que le petit point de virgule. Est-ce qu'il y avait d'autres questions euh, Alors pour l'instant non. Euh, sinon j'en avais éventuellement plutôt sur la, une page une notice parce que je pense qu'on va y arriver à un moment ou à un autre. Bah, de toute façon, on peut... Alors, euh... alors du coup je vois que toi tu t'es bien débrouillé sur ton pied de page. Ça, des critiques vos avis, les avis des bibliothécaires, vos avis. Du coup, tu as mis média seulement, du coup, tu as, as perdu les petites, les petites étoiles. Mais bon, c'est pas ce que, je veux. Pas ce ouais. que je veux. Alors, je sais pas si c'est peut-être un autre développement, mais c'est beaucoup plus visuel, à la fois l'affichage avec toutes les, toutes les, petites, les petites tags, il est, il est très lourd. Et en fait, non. nous, on avait un fonctionnement intermédiaire avec euh, la vignette et euh, un, petit, un petit bout de la vie. Alors du coup, développé. Enfin, du coup, j'avais euh, typiquement ce genre de problématique à Deauville où effectivement, il voulait les petites étoiles et quand même des petites fonctions pour mettre euh, en coup de cœur, mm -hmm. euh, j'ai lu et des choses comme ça. Du coup, j'ai créé une classe qui s'appelle Critic Light, où euh, bah, dans cette classe Critic Light, j'ai enlevé euh, les tags, les euh, tout le texte autour. Oui. Tu es parti du plus, du plus complet pour enlever à chaque fois deux, trois choses. Bah, en même temps, c'est parce qu'il n'y avait pas d'intermédiaire, en fait, quand tu es, ouais. es dans la configuration. Ah, ben, bah, je peux pas me connecter à Deauville. Je me dis, ah, assis. C'est soit tu dis, euh, mé soit média seulement, et du coup, tu as que l'image, soit euh, média avec description en dessous, et là, du coup, tu as tout. Voilà, Et j'ai une collègue de Shell qui me rejoint et qui dit... Euh, nous, on aimait bien les étoiles plus la croche. Voilà, bah du coup, euh, c'est pour ça que c'est compliqué de faire un, un, un, un, un truc à ce niveau-là. Ça veut dire que vous n'aurez vous pas forcément tous envie de la même mmh. chose. Mmh, bien sûr. Donc là, j'ai utilisé « média avec description » en dessous. Et dans le style, de, voilà, j'avais créé un truc « critique light ». Et du coup, je pense que euh, j'ai plein de « display known » dans mon… Euh, D'accord. Euh, si je vais euh, tac tac Alors, si je vais là-dessus waouh j'ai mis des couleurs transparentes des fois j'ai mis du temps hein. Euh, okay, à nettoyer faire. parce que des fois tu nettoies un truc ça t'enlève ce que tu... Oui. ça t'enlève en trop ou pas. Mais disons qu'une voilà, fois qu'on a créé le style, bah, du coup on peut le réutiliser. Et après en fait euh, je l'ai utilisé que pour cette boîte-là et l'avantage là, et c'est que je pourrais réutiliser une boîte euh, critique complète avec tous les tags et tous les contenus euh, derrière. Quoi. Okay. Alors je reviens ici. Alors du coup, euh, ce truc nouveauté, c'est toi qui l'as mis en mode mur. Ouais. Et effectivement, tu vois, en fonction des résolutions d'écran, c'est ce qu'on ce qu avait vu un peu hier, c'est que toi, sur ce que tu as fabriqué, ça tient bien sur une ligne. Mm -hmm. Et qu'effectivement, moi, sur ma résole, euh, bah, du coup, tu vois, c'est passé à 4. Du coup, on peut quand même forcer certaines choses. ici ici, euh, tiens, ouais, bizarre. Tiens, c'est bizarrement foutu, maintenant. Je crois que j'ai récupéré, en fait, le code sur notre ancien site. Et puis, j'ai un tout petit peu modifié. Ah, mais c'est un dû... article. Tu as triché. c'est pas une boîte de domaine. Bah oui, bien sûr, j'ai triché. <rire> ah, bah Non, alors du coup, je ne peux pas le montrer. Parce qu'en fait, si tu avais utilisé la boîte… Ah, mais oui, mais c'est ce que tu m'avais dit. Parce, parce qu qu'en en fait… Ici, ça pointe sur des choses… Sur des, sur des domaines, et ça, ouais. c'est un simple renvoi vers une page. Ouais. Alors là, du coup, tu avais effectivement, tu as utilisé ce qu'on appelle la boîte libre, hein, j'imagine, ouais oui. la boîte libre pour afficher l'article tel que tu l'as rédigé dans le, dans le back-office. Là, si tu voulais être sûr d'être toujours à 5, en fait, il aurait fallu mettre 5 boîtes images sur lesquelles, en fait, tu gères l'hyperlien. Et comme ça, tu aurais pu dire, chacune fait 2. Euh, hum. Alors du coup, pour être à 11, ça ne va pas du coup, ça aurait été peut-être un peu plus sérieux. Ouais, bah, il n'y a peut-être pas de, de bonne mauvaise sauf solution. Sauf si, si dans les domaines, enfin dans les boîtes domaines, on peut faire le lien vers une page euh, du site. Non, mais non, non, non, non. Ouais. non, non. Moi, je l'aurais géré qu'avec des boîtes images. Ouais. Bah, tu peux faire la boîte domaine avec au bout une boîte, euh, une, boîte qui, qui, une boîte menu qui, qui pointe vers la page du site. Ça, ça marche Pardon, je crée un, un domaine et de, la boîte de domaine Il y, y a une boîte de domaine nouveauté qui fait par exemple 10 sur 12 avec les domaines. Et, ah euh, oui. Et au bout, euh, une boîte... Euh, et puis une boîte image pour euh, le dernier. code. nouveauté, voilà, c'est ça. Ah oui, tu aurais... Ouais, effectivement. Ouais, par contre, il y a, du coup, faut caler toutes les images de la même manière. Ah, si c'est toujours à 5 euh, fait... il y a toujours 5 images ça, ça se règle facilement ah, on est parti sur les domaines on a plusieurs questions ouais. en fait on a alors, une collègue de Melun qui dit j'ai un problème avec, avec ma boîte de mètre les sous-domaines ne s'affichent pas ah, euh, je, pense, ah, je pense que du coup le scénario n'a pas été encore fait déjà parce qu'on l'utilise assez peu les sous-domaines alors ça, ça a, été, euh, ça a été abandonné sur cette version-là, après euh, plusieurs réflexions, puisqu'en fait, il n'y avait aucun utilisateur, quasiment. Euh, enfin, même aucun utilisateur, à part sur des sites de démo, euh, de la, du parcours de, des domaines. Donc, Alors, en fait, a... j'ai oui, au moins... Melun, ben, Melin, Landerneau, qui a apparemment ont le même souci. Euh... C'est quel numéro de profil, Sophie 304. Ah, il faut s'identifier. Donc, boîte de domaine. Et du coup, effectivement, quand tu cliquais sur cinéma, donc, ça, effectivement, dans l'ancien fonctionnement, tu avais encore une barre en haut avec la déclinaison de ce qu'il y avait dans euh, Sous Cinéma. Du coup, aujourd'hui, si tu dois le gérer, c'est pas mal, hein, Sophie, bien bosser aussi. Coup, ah non, mais là, on est dans le résultat de recherche. Oui, oui. Ouais. D'accord, et donc là, il y a des sous-domaines. Oui, d'accord. Donc, en fait, c'est la navigation. Là, du coup, on pourrait le gérer sous forme de faire des… Euh, des non, mais je suis pas sûr que cinéma, ça soit c'est une feuille, hein, cinéma. Il y, a, il y en a bon. en dessous. Ah, je suis pas sûr qu'il y en, en, qu qu y en ait en dessous. Ah, il y a des sous-domaines pour tout. D'accord. Non, bah, ça, il faut que… Non, bah là, du coup, coup, en fait, et vous, effectivement, pour être triché euh, immédiatement, Sophie, c'est que tu pourrais euh, créer euh, ça sous forme de boîte image. Mettre ça dans des boîtes images et en fait à chaque fois que tu cliques sur bande dessinée, bah, tu renvoies sur une page qui est plus euh, qui est un peu éditoriale, enfin qui est éditoriale, où tu aurais peut-être une actu, euh, une boîte de domaine avec tes sous-domaines de bande dessinée, euh, les Alors, dernières critiques et des choses comme ça. Oui, ça, c'est ce que fait beaucoup Valence. Oui, bah, du coup, on est parti pas mal sur ce modèle-là. Et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on... Mmh. Voilà, mais du coup, je, je corrige. Donc, ce qui a été euh, abandonné, c'est que là, sur euh, la boîte qu'on voit, il y avait dans l'ancienne version une possibilité de faire du parcours hiérarchique directement dans la boîte. Et c'est cette configuration-là qui n'était pas utilisée. C'est-à-dire que dans la boîte, voilà, ce, que, euh, ce qui était utilisé par, euh, par vous, c'est je fais une boîte de domaine et quand je clique, je vais dans la recherche. Et dans la recherche, j'ai le parcours hiérarchique. Euh, donc dans la boîte elle, a priori elle ne bougera pas mais par contre effectivement que dans le résultat de recherche vous n'ayez pas le parcours euh, ça c'est un, euh, un souci que je vais m'empresser de corriger ok alors il reste 10 minutes je vois euh, donc là c'est bon. Alors, du coup, tu voulais qu'on parte sur les notices, euh, Sylvain euh, Peut-être voir. voilà Sur une notice, j'ai commencé à faire deux, trois petites choses, mais vraiment très peu. Euh, si tu peux prendre, par exemple, une notice de CD, parce que j'ai une question euh, ah. bien particulière. Donc, tu veux. Euh, tu as une idée euh... Bon, CDC Ah c oh, non, t'es es chiant. <rire> ah bah alors, si tu veux. Non, ça marche. Ah, non, c'est bon, ça marche. Là, parce pendant longtemps, sur le portail, il n'aimait pas ACDC. Alors voilà. En fait, on a les, les titres de, de l'album qui sont affichés en premier et qui sont en plus affichés dans, le, dans le, la description, dans le tout. Ah, attends, oui, regardez avec l'Inspecteur Gadget, mais ça, je pense que c'est la manière dont, dont vous cataloguez. Non, non, non, c'est corrigé. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un c'était justement pour corriger un problème de catalogage euh, ou de configuration du cosmogramme c'est-à-dire où est-ce qu'on va piocher les titres euh, que moi j'ai rajouté donc, les, euh, les titres mais du coup ils remontent même les, les, les 464 en fait. Donc là je les ai enlevés hein. dans la prochaine version c est, c est même, okay. on n'aura plus okay. les 464 par contre il y aura tous les 200 euh, oui ce qui est logique euh, voilà c'est ça, toute la, toute la zone 200 qui est uniquement réservée aux, okay. aux, aux titres et compléments de titres donc j'étais en train de chercher justement, euh, allons les balises pour enlever ce, ce bloc gris. Non, bah du coup, t'embêtes pas, attends la mise à jour. Ok, plutôt que d'essayer de... Et donc en fait, là, pour l'exemplaire, vu qu'on a qu'un seul site, j'ai enlevé la carte. Ouais, du coup, coup j'ai je... vu que tu avais créé une classe, euh, pas de carte ou un truc. Ouais. Comme... Et je me disais que puisque maintenant on a plus de place, j'aimerais ah, pouvoir non. afficher. Ah, tu l'as ici. Non, je l'ai écrit directement. Ouais, tu bon, ouais, mais en même temps, ça Ok. et je me dis euh, comment est-ce que je peux faire pour faire afficher le, le détail des exemplaires plus sur, sur, euh, sur toute la ligne plutôt que sur une colonne, ce qui me semble être une colonne alors, du coup, ça c'est pareil ils me l'ont demandé à, à Deauville alors du coup, effectivement je, je, en fait, la, la, la, la, voilà tu vois, j'ai c'est pas ultra ultra visible non mais c'est plus c'est plus aéré déjà mais effectivement alors du coup là c'est essentiellement valable pour les sites qui sont euh, qui sont pas en réseau ou effectivement mm -hmm. euh, effectivement d'avoir la petite la majorité du temps tu n'as qu'un seul exemplaire et qui soit en tout petit euh, euh, truc et c'est euh, où est-ce que j'avais mis ce bouton Alors déjà il y avait le display block. Ah si, bah, tu vois, juste en mettant le display block. D'accord. Hop, je pique, je mets chez toi. Euh, Caluire, t'es où T'es où T'es où Ici. Ouais. Du coup, si je mets normalement l'éditeur CSS, c'est le même. Ah, tu avais peut-être déjà mis un truc notice. Non. Oh, mais sinon je le déplacerai c'est pas, pas le souci. Ok notice Hop, étoile slash ah et j'ai une collègue de Landerneau qui dit je voudrais bien la même chose alors je ne sais pas si on parle bien des exemplaires pas ça du coup en fait vu qu'on va mettre oui. le, le code disponible comme la dernière fois sur le sur le gitlab pour le récupérer alors, je vais faire CTRL 0 pour revenir à ma, à ma, à ma configuration normale. C'est ce truc-là. Par contre, du coup, comme tu as enlevé les bordures et les machins comme ça, en fait, du coup, on ne voit plus trop qu'il est sur, sur une seule ligne. Mm -hmm. Je le vois parce que tu as encore le petit, euh, petit truc-là. Il faudra peut-être mettre une bordure. Euh... T'aimes okay. pas les bordures. Euh... Pas trop, mais t'inquiète pas. Un PX solide. Alors, on peut la mettre en... Euh, je crois les gris très clairs, c'est dièse, euh, e, f, f. Important, du coup, parce que tu as dû écrire quelque part en important. Que... Ouais, tu vois, très léger. Il me l'a mis en très, très léger. Alors juste pour répondre à Émilie, euh, donc moi, il n'y a pas de note de version de mise à jour en ce qui concerne le magasin du thème, puisqu'en fait pour l'instant officiellement il n'a pas été publié. Euh, euh, donc normalement, on devait changer le numéro de version de Bokeh, faire de la communication, etc. Euh, là, il y a l'effet euh, webinaire où du coup, bon, ben, on profite de présenter ça qui est aujourd'hui dans un état avancé. Euh, et euh, voilà, il y, y a déjà quelques sites en, en production. Euh, par contre, euh, pourquoi c'est pas, enfin, euh, il n'y a pas de mode de mise à jour parce que je suis tout seul à bosser sur le projet, que je travaille que deux jours par semaine, et du coup, j'ai pas le temps de faire la documentation euh, et j'ai pas le temps de rentrer dans le processus classique des autres développements. Mais ça va se, ça va, ça, ça va se faire, ça va rentrer dans les clous. Euh, prochainement et du coup ça va rentrer re dans un système comme ça classique. Euh, pour l'instant compléter... oui, savoir ce que j'ai fait, oui c'est très, très dur à suivre, euh, même pour mes collègues en, en interne, euh, puisqu'il n'y a pas d'information. Mais... Alors, je complète. Euh, ce, que, ce que dit Gislain euh, Par contre, en fait, tous les développements euh, qui n'ont pas euh, réellement de rapport avec euh, le magasin de thème, euh, il y a une tâche euh, maintenant pour tous les développeurs en fait, de, de la rendre compatible magasin de thème aussi. Ça veut dire que maintenant, toutes les évolutions qu'on fait, euh, que ce soit dans l'ancienne interface, euh, enfin euh, doivent être compatibles avec le magasin de thème. Et il y a certaines évolutions qui ne seront disponibles que sur le magasin de thème. Par exemple, la localisation des exemplaires en mode carte que, que Sylvain a enlevé, bah du coup, c'est disponible que sur le magasin de thème. On ne pourra pas l'avoir sur la, la version actuelle de Bokeh. Okay. Il y a plusieurs questions, pour, à la fois pour savoir comment récupérer le code aujourd'hui et la fois dernière, et puis une autre remarque pour avoir une bonne résolution pour l'enregistrement j'imagine, pour pouvoir lire tout ce qui était fait à l'écran. Et eh ben, Du coup, l'enregistrement, il sera de bonne qualité si je le laisse sans le retoucher. La dernière fois, comme il y a eu un bug au début et que j'ai voulu couper, après, j'ai été obligé de repasser ça dans mes, dans mes logiciels. Et puis, pour économiser du temps machine, j'ai compressé à mort. Et j'avoue que la qualité était vraiment médiocre. Là, si je ne le touche pas, normalement, ça sera, ça sera de bonne qualité. Euh, du coup, pour répondre à la question... Euh, alors, déjà, il y a Carole de haute corès qui avait justement fait la remarque tout à l'heure qu'effectivement, les webinaires Manano qui sont tous référencés à un seul endroit. Donc, on va, essayer, on va faire l'effort de mettre ça dans le, dans le Wikiboke, donc lister tous les webinaires et mettre les documentations associées. Et ce que j'avais fait la dernière fois c'est que du coup, nous, on a un dépôt-git où il y a tous les, les dépôts des, des, des, des sources du, du logiciel Bokeh. Et je crois que j'avais créé euh, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait. Euh, Webinaire magasin de thèmes. Et du coup, c'est là que je vais stocker euh, les, les, euh, les fichiers CSS. Du coup, je le mettrai euh, en lien euh, avec la vidéo. Okay. En lien avec la vidéo, et, euh, et du coup, je vais faire pareil aujourd'hui. En fait, ça veut dire que je vais récupérer euh, la CSS que, que tu as faite, euh, Sylvain, si mm -hmm. et du coup, je la mettrai disponible pour le associer à la vidéo. Ok, je, je le dis pour les collègues aussi. Je suis allé, je suis allé voir justement sur le, sur le Git où je, je, je suis allé copier ce que tu avais déjà fait, donc ça m'a bien aidé. Mm -hmm. Et question, comment est-ce qu'on accède à GitLab Alors, du coup, euh, ce truc-là, en fait, j'ai déterminé qu'il était public. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir de compte pour aller récupérer le... Mmh. Euh, le il pitch. suffit d'avoir le lien. Il suffit d'avoir le lien, oui. Je, je vais le mettre dans le chat. Euh... Est-ce que tu veux faire une communication euh... Bah, du coup, je vais essayer de rassembler, euh, effectivement, comme les collègues de Nanouk. C'est vrai que vu qu'on est tous à distance, euh, on communique beaucoup avec vous, mais on ne communique pas beaucoup entre nous. Donc, on va essayer de, de faire les, les, les, un petit peu les mêmes euh, les mêmes process. Donc, ça vaudrait le coup, effectivement, dans le WikiBoke, d'avoir une page webinaire avec la liste de tous les webinaires, les liens vers les vidéos, les liens vers les documentations associées. Et effectivement, pour ceux-ci, pour ceux, les webinaires euh, magasins de thèmes, quand c'est le cas, mettre les liens vers les, euh, les CSS qui ont été faites. Ça peut être pas mal aussi, c'est euh, je je ce que j'ai fait, s'abonner sur YouTube, justement, euh, aux vidéos que vous mettez en ligne. Ça, c'est plus simple. Peut-être mettre dans les commentaires, justement, de la vidéo, le, le guide correspondant. Euh, oui, puis il faut qu'on crée une playlist aussi, une playlist webinaire. Là, pour l'instant, ça a été mis dans les fonctionnalités du Si, si, moi j'ai mis, euh, moi j'ai créé, enfin, j'ai créé une playlist webinaire. Après, je ne sais pas ah, si super. vous avez tous mis dedans, mais effectivement, il y a une playlist webinaire. Euh, on va dire que pour aujourd'hui, on a fait le tour. On va voir s'il y a quelques questions. Et du coup, pour la semaine prochaine, est-ce que Ghislain, tu voudrais la tribune peut-être pour. Euh, euh, pour orienter ça plus sur discussion ouverte sur euh, dans quelle direction on va euh... Pardon, je t'ai pris à froid là. Non, non, non, c'est intéressant euh, comme question. Euh, euh, bah après, euh, pff, tribune ouverte, euh, oui, après, bon, c'est un, bon, un peu comme ça a été vu le cas avec... Euh, avec les professionnels d'AFI, c'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'il y ait une prise en main de l'auditoire, parce que sinon, euh, on n'avance on avance pas beaucoup. Euh, donc là, moi, par exemple, il euh, y a quelque chose qu'il faut qu'on qu assimile, c'est que sur ces webinaires, il y, y a des remarques. Je vois, par exemple, sur euh, le background transparent pour une image, enfin, en tout cas pour une boîte, bon ça veut dire quoi C'est-à-dire que moi, derrière, je vais intégrer directement dans les classes CSS sélectionnables, une classe background transparent. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de demandes sur les exemplaires, les mettre en ligne. Bon, bah peut-être qu'en fait, il faut que je propose un, une configuration sur euh, comme les boîtes, c'est-à-dire est-ce que j'affiche une liste, est-ce que j'affiche un mur, euh, etc. Euh, donc, voilà ce sur, vers quoi on peut discuter peut-être la, la semaine prochaine. Après, je ne sais pas, il y avait peut-être d'autres clients, je crois, qui étaient... Euh, qui était volontaire pour des refonds de cycle aussi. Mais après voilà, moi je reste plutôt un observateur et voir qu'effectivement il y a des manquements euh, fonctionnels, des petites choses euh, qui vont vous faciliter qui doivent vous faciliter la vie que je dois implémenter. Euh, moi okay. je suis plutôt dans cet aspect là. Après, pour parler de discussion, euh, sur euh, comment ça doit évoluer, qu'est-ce qu'on doit faire. Euh, oui, on peut. Après, c'est plus compliqué d'arriver à, à des résultats. Quoi. Ok. Il y, avait, pardon, il y avait une petite chose, mais je peux parfaitement le faire moi. C'est que sur les, alors, les classes qui sont disponibles d'Office, en fait, elles ne s'étaient pas commentées. Donc, J'avais commencé à me faire une petite fiche sur ce que ça faisait. Parfois, c'était évident, parfois pas du tout. Et ah, ça euh... peut être bien, surtout quand on démarre. Alors, du coup, coup j'ai une collègue qui a commencé à faire ça Il y a Anaïs qui est là d'ailleurs qui a Bonjour Bonjour Camisa en intégration graphique Magasin de thèmes je classe CSS tu vois il y a un début de D'accord Voilà qui, est... qui détermine okay, un petit peu Qu'est-ce que ça fait Bah du coup je le rajoute euh, lié à la vidéo aussi euh, mm -hmm. de tout là Et quoi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un, un petit point d'interrogation dans le, dans le formulaire euh, qui pointe vers cette page. En fait. ouais, on a plein de collègues, effectivement, qui, qui approuvent. Je pense qu'ils ont eu les mêmes soucis que, que moi, que tout le monde. J'ai Yann, la dernière fois, qui m'a demandé si on ne pouvait pas l'intégrer directement dans, le, dans les classes CSS personnalisées. Bah, oui, c'est ce que vient ouais. de dire, c'est euh, ouais, euh, de mettre un, un lien vers la doc directement directement euh, sur, sur cette sur, ce, sur cet écran. Ouais. Alors il y a deux volontaires sur pour les sites, il y a Melun et Géraldine Nahu, je ne sais pas de quel établissement elle vient. Euh, du coup, ouais, bah, du coup, on peut garder le, le même format. Euh, alors après, moi, ce que, je peux, ce que je peux te proposer à ce moment-là, c'est de garder, par exemple. Euh, un temps, un petit temps où moi je peux présenter euh, bah les nouveautés qui ont été faites vu qu'il n'y a pas de, pour l'instant de, de notes de mise à jour, mm -hmm. c'est-à-dire quelle évolution il y a eu d'une semaine à l'autre euh, et puis effectivement après faire un retour sur les choses que j'ai vues dans ce qu'on a fait dans le webinaire et qui seront euh, donc peut, on... automatiquement. Donc on va diviser le webinaire en plusieurs parties. Donc on va peut-être te laisser un quart d'heure. Bah, je peux le... proposer ça quoi. Ouais. Oui, ouais. et puis du coup, effectivement, plutôt que de s'occuper d'un site à la fois, voir un petit peu les points, les points de chacun. Donc, effectivement, on peut, on peut dire Géraldine et Sophie, il euh, faudrait qu'on se capte d'ici la fin de semaine pour voir à peu près où vous en êtes, quels sont vos points de blocage pour qu'on prépare un petit truc. ouais ça me va, moi, c'est Géraldine là, qui parle. Oui ouais, ouais. J'arrête le partage, du coup, parce qu'on a fini. Pour Sophie aussi Ok, bah, du coup, je vous contacte euh, un petit peu en dehors. Euh, dernière question. Euh, du coup, qui, qui, parmi, euh, qui parmi vous a déjà fait l'expérience, enfin a déjà activé un truc et a, a bidouillé comme, euh, bah, comme, comme Sylvain euh, bah, Du coup, Sophie aussi Bidouiller. La médiathèque de Bélet, ouais. Lucille qui l'a fait aussi. Sophie a plein de bugs, du coup, Sophie elle veut quatre webinaires pour elle. La seau commence la semaine prochaine. Ah oui, effectivement, Ballon. Ah, du coup, ça vaut peut-être le coup d'aller voir. Ballon Miré, ce qui a été fait depuis la semaine dernière. Ballon Miré, médiathèque Salut à tous. Salut Sébastien. Euh, du coup, je suis reparti sur le thème historique. C'est encore là où je me suis euh, le mieux. Ah, du coup, tu es... Du coup, tu par... es... Es... as abandonné le magasin de thème finalement Bah, Si, mais en reprenant le... le thème historique, en fait. Et du coup, on a... on a fait un petit menu vertical déroulant. Je trouve plutôt pas mal. Euh, profil. <rire> Alors, du coup, c'est lequel C'est ce... le… Non, non, non, ça, celui j'ai laissé tomber. C'est celui au-dessus, test nouveau site. Là, voilà, <rire> celui-là, 26. Alors par contre, il n'est pas encore bien calé en termes de, de, de responsive, notamment tu vois le, les infos, les, le menu là-haut qui reste sur deux lignes alors que normalement il devrait rester que sur une seule ligne. Mais tu vois donc là, là j'ai qu'un seul élément donc euh, pour le moment, mais petit, ça reprend ce qu'il voulait au niveau de la charte qu'on avait, euh, ce menu déroulant qui, qui arrive du haut et qui euh, se met en dessous. D'accord. Mais du coup, tu as quand même, c'est ce que je dis, en fait, le, le thème historique, en fait, il renvoie ouais. vers le, le fonctionnement de Nanook, euh, de, de, de Bokeh actuellement. Ouais, du coup, oui. tu n'as pas du tout les fonctionnalités euh, euh, de, euh, du magasin de thèmes derrière. Quoi. On est sur le. Ouais, mais bon, a priori, en, en termes de, de rendu, c'est ce qui. Euh... Oui, c'est un choix. De toute façon, si ça peut rassurer tout le monde, on va le maintenir, hein, ce fonctionnement-là encore. Mmh. OK. Alors, est-ce qu'il y a des questions de dernière minute euh, Sophie de Melin, je ne sais pas si tu l'as vu, qui demandait si on peut envoyer des questions, remarques en avance. Ben, C'est pour ça que je veux, je, veux, je veux vous parler Géraldine et Sophie euh, avant pour qu'on puisse voir à peu près, euh, euh, pour préparer un petit peu les, euh, les questions avant le webinaire. Ouais. Il y a quand même beaucoup de questions en fait, notamment le. vous avez eu un petit succès avec le fond transparent par exemple ouais. et sur le, les commentaires sur les, les classes disponibles il y a quand même des choses sur lesquelles on est tous d'accord. Parfait. Euh, bah, Géraldine, Sophie, euh... bah, à limite on peut. Non, j'allais dire, on peut... ouais, si on peut rester là euh, si vous voulez, euh, si vous avez encore une petite demi-heure, on peut regarder ce que vous avez fait chacune. Ok. Alors du coup, je vais arrêter le partage, couper la vidéo.